Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le vocabulaire des émotions et je vous propose un petit jeu 5 émotions 15 mots je suis Nathalie Porte et je vais vous aider à perfectionner votre français avec plaisir voyons de quoi il s'agit aujourd'hui aujourd'hui je vais vous proposer de travailler avec un petit jeu donc c'est un petit exercice rapide nous allons travailler sur 5 émotions avec 15 mots, ce sont 15 adjectifs. 15 adjectifs du français courant, donc que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. D'accord, ce n'est pas du français familier. Donc ces mots-là que vous allez apprendre ou réviser aujourd'hui, vous pouvez les utiliser dans tous les contextes de la vie. D'accord, contexte formel ou contexte informel. Donc voici comment nous allons travailler sur les émotions. Nous allons travailler à partir d'une petite carte mentale donc le sujet central les émotions et ensuite nous avons cinq émotions qui sont représentées ici nous avons la peur la colère la tristesse la joie et la surprise vous voyez qu'il y a des petits personnages des visages qui illustrent chacune des émotions donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est tout d'abord de reproduire ce début de carte mentale donc vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel vous le faites manuellement vous prenez une feuille blanche dans le sens de la longueur format paysage comme l'écran d'un ordinateur au centre vous écrivez les émotions vous faites partir cinq branches, cinq traits avec chacune des émotions vous pouvez simplement les écrire ou alors un petit symbole, un petit smiley comme ici pour représenter chacune des émotions. Si vous pouvez associer dans votre esprit une émotion avec un autre symbole ou quelque chose qui représente pour vous cette émotion, par exemple, je ne sais pas, la peur. Si, ce qui vous fait le plus peur dans la vie, euh, je ne sais pas, ce sont les araignées. Vous pouvez dessiner une araignée. Euh, etc. Donc l'idée c'est de représenter chacune des émotions par un petit symbole. Vous avez le choix. Donc quand vous avez fait cette petite carte rapidement, vous pouvez aussi associer des couleurs différentes à chacune des émotions comme je l'ai fait là. Associer une couleur qui vous paraît vraiment adaptée à l'émotion pour vous. Hein, par exemple, j'ai associé le rouge à la colère, le violet à la joie, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Faites comme vous pensez le plus juste pour vous. Quand vous avez fait ça, bien au centre de la feuille, vous allez essayer de réfléchir aux adjectifs que vous connaissez pour chacune de ces émotions. Donc, je suis et ensuite l'adjectif qui représente l'émotion. Commencez déjà à voir si vous connaissez certains adjectifs. Donc ça, prenez peut-être deux ou trois minutes pour essayer de faire ça. Ensuite, voici ce que je vous propose. Vous allez découvrir 15 adjectifs. C'est 15 adjectifs que moi je vais vous proposer. Je vais vous donner une liste et ensuite vous allez associer ces adjectifs aux émotions. Pour une, chacune des émotions, il y a trois adjectifs, d'accord Voici les premiers mots. Donc évidemment, vous pouvez euh, faire pause avec cette vidéo pour écrire progressivement les adjectifs sur votre carte, d'accord Donc prenez votre temps. Moi, je vais vous faire défiler les 15 adjectifs. Accablé. Vous voyez que j'ai mis entre parenthèses la forme féminine. La prononciation est la même. Accablé, accablé. Affolé, affolé. Bouleversé, bouleversé. Content, contente. Vous avez entendu la différence de prononciation Énervé. Énervé. Enthousiaste. C'est le même adjectif au masculin et au féminin. Enthousiaste. Épaté. Épaté. Étonné. Étonné. Excité. Excité. Fâché. Fâché. Furieux. Furieuse. Inquiet, inquiète, malheureux, malheureuse, paniqué, paniqué, stupéfait, stupéfaite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo maintenant pour bien assembler chacune des émotions avec les trois adjectifs correspondants. Essayez de le faire sans dictionnaire, simplement en réfléchissant. L'effort que vous allez faire maintenant pour le faire vous-même est vraiment très utile. Quand c'est terminé, passez à la suite, je vous donne la réponse. Voyons maintenant si vous avez bien trouvé les cinq émotions associées à leurs adjectifs. On commence par la colère. Alors voici les trois adjectifs associés à la colère. Énervé, je suis énervée, je suis fâchée et je suis furieux, furieuse. Donc fâchée euh, et furieux sont plus forts qu'énervé. Hein. Je suis énervée, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je suis énervée. Fâché, c'est un peu plus fort et furieux c'est très fort. D'accord Donc là c'est du moins fort au plus fort. Vous avez trouvé ces, ad ces trois adjectifs <rire> Très bien, si vous les avez trouvés, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave. Continuons. La tristesse. Je suis accablée. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Je suis bouleversée. Bouleversée. Donc là, le sens, évidemment, est un petit peu différent. Hein. Vous imaginez bien que chacun de ces adjectifs ne sont pas des synonymes exacts. Hein. Donc, ces adjectifs, en fait, font référence à un type d'émotion, la tristesse, mais ils ne sont pas complètement équivalents, bien sûr. Hein. Donc quand on dit qu'on est accablé, c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé de très difficile, de très lourd. Ça nous pèse sur les épaules, vous voyez. On est vraiment très triste, mais dans le sens euh, comme impuissant. Je ne sais plus quoi faire. Malheureux, ça, je pense que vous connaissez hein, le contraire de heureux. Euh, donc, on peut être malheureux euh, de manière, on va dire, presque générale, c'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas heureux dans la vie, vous êtes malheureux, ce que je ne vous souhaite pas, mais on peut être simplement malheureux pour quelque chose en particulier. Euh, une mauvaise nouvelle vient d'arriver, on peut dire qu'on est malheureux, mais ça peut être temporaire. Bouleverser, c'est quelque chose qui est très fort, qui, enfin une émotion très forte, provoquée en général par une mauvaise nouvelle, par un événement. Quelque chose qui se passe, euh, qui est très fort. On est bouleversé. Donc on a vraiment un, une émotion extrêmement forte qui nous paralyse un peu en fait. Vous aviez trouvé ces trois adjectifs pour la tristesse Si oui, bravo Voyons maintenant la joie. Donc on a je suis content, contente, je suis excitée, excité et je suis enthousiaste. Euh, dans les trois mots, les, dans les trois mots peut-être le plus fort serait excité. Donc, je suis content, ça, ça me fait plaisir. Je suis content, contente. Je suis excité, c'est quelque chose qui provoque une grande joie. Hein. Parfois aussi, dans quand on parle d'excitation, on, on est souvent impatient. Waouh Je vais assister à un super concert, je suis vraiment excitée. Pas comme dans, en anglais excited qui euh, en français ça peut avoir aussi un sens sexuel, hein, excité sexuellement. Donc je vous conseille de faire un peu attention de ne pas l'utiliser trop trop facilement, d'accord C'est vraiment pour une émotion forte, une joie très forte. Et attention dans, le, dans quel contexte vous l'utilisez, ça peut être mal perçu. Donc enthousiaste, c'est quelque chose donc, qui provoque votre enthousiasme. C'est quelque chose que vous êtes très content de pouvoir faire en fait. Hein? Par exemple, waouh je vais commencer une nouvelle formation euh, en français. Je suis enthousiaste. D'accord Voilà pour la joie. Voyons maintenant la surprise. Je suis stupéfait ou stupéfaite. Je suis étonnée, étonnée. Je suis épatée, épatée. Donc stupéfait, stupéfaite, c'est une grande surprise, une surprise forte. On l'utilise assez souvent pour quelque chose qui n'est pas très positif, hein, qui est même négatif. Hein. Quelqu'un a fait quelque chose qui ne vous plaît pas du tout et qui vraiment vous étonne. Hein. Vous allez dire waouh je suis stupéfaite, il a osé faire ça. Étonné, on peut l'utiliser dans beaucoup plus de contextes. c'est plus général. Et je suis épaté, alors là c'est une, une surprise positive. Hein. Waouh mon fils a réussi son examen avec mention, je suis épatée. Donc en fait vous êtes aussi dans l'admiration probablement. Donc voilà pour la surprise. Maintenant voyons la peur. Je suis paniquée, paniquée. Je suis affolée, affolée. Et je suis inquiète, inquiète. Donc paniquer c'est très très fort. Hein? Donc vous êtes vraiment. Euh, la peur est très très forte. Vous ne savez plus comment réagir. D'accord. Un événement très très difficile vient d'arriver. Vous êtes paniquée. Affolée c'est très proche et c'est fort. Hein? Être affolée. C'est vraiment une difficulté à gérer l'émotion de la peur. Et inquiet, inquiète, alors là c'est quelque chose qui est moins fort, euh, c'est quelque chose qui est moins qui va moins euh, vous paralyser, on va dire. C'est quelque chose qui peut c'est une émotion, l'inquiétude, qui peut être plus durable en fait. On peut être inquiet pendant une longue période, alors que paniquer et affoler, c'est beaucoup plus temporaire et très fort. Voilà pour ces 5 émotions et les 15 adjectifs associés. J'espère que vous avez pu trouver un maximum d'adjectifs associés. Si vous avez aimé cette carte mentale complète et que vous aimeriez pouvoir l'afficher chez vous par exemple, l'imprimer et l'afficher, vous pouvez la télécharger, le lien est en dessous de la vidéo, dans la description. Mais si vous avez fait votre propre carte mentale, que vous, avez, vous avez mis des couleurs, des symboles, etc., ce serait très très bien en fait que vous puissiez euh, afficher votre propre carte mentale. Ici, je vous ai proposé trois mots pour chacune euh, des émotions. Mais bien sûr, si vous connaissez d'autres mots, et il y a d'autres mots, vous pouvez les afficher. Si vous avez un doute euh, sur les mots, les autres mots que vous avez peut-être trouvés, euh, mettez-moi un commentaire sur la vidéo YouTube. Si vous êtes abonné, vous pouvez aussi m'écrire. Voilà, alors si vous avez aimé ce type d'exercice de vocabulaire, je vous propose de découvrir d'autres exercices. En fait, ce que je vous ai proposé ici est un des exercices qui, que je propose dans une fiche d'activité dans le pack Humour. Qu'est-ce que c'est le pack Humour En fait, ce sont trois vidéos d'humour de comédiens, humoristes francophones connus. Trois fiches d'activité avec au total 65 exercices. Donc là, ce que je vous ai proposé aujourd'hui en vidéo, c'est simplement euh, l'explication d'un seul exercice, alors qu'il y en a 65. Chaque exercice a bien sûr un corrigé. Vous pouvez travailler la compréhension orale, donc essayer de comprendre l'humour des vidéos. Vous travaillez aussi le vocabulaire, comme on l'a vu ici avec d'autres exercices variés sur plusieurs thèmes. Et vous travaillez aussi la grammaire, des sujets de grammaire très importants liés à ces vidéos. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est d'apprendre de manière efficace bien sûr, mais aussi avec plaisir, que vous ayez vraiment du plaisir à faire ce type d'exercice. Donc le pack humour, vous pouvez tout à fait cliquer pour l'acheter comme d'habitude, il est dans la boutique Nathalie Fleu à Petit Prix. Donc n'hésitez pas, vous aurez plusieurs heures de travail agréables et efficaces. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager. Et moi je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.